Aujourd'hui, on va parler de Shine, une carte bancaire couplée à une application spéciale auto-entrepreneur. Salut, c'est Langue de Geek. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge sous la vidéo et activer la petite cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle banque. Alors j'ai déjà traité les banques en ligne sous toutes leurs formes qu'elles soient Boursorama, Fortuneo pour te faire les 200 euros de bienvenue et ne pas payer ta banque euh, tous les mois. J'ai fait également euh, une vidéo sur toutes les néo banques qu'elles soient Revolut, N26 ou Wirex que tu sois un grand voyageur ou un fanat de crypto monnaie qui veut toucher du bitcoin à chaque fois que tu payes en magasin. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à cette carte donc Shine qui est couplée également à une application et qui elle s'adresse spécialement aux débutants entre spécialement pour le statut euh, d'auto et micro entreprise même s'il y a un prix euh, pour un, les statuts euh, un petit peu plus évolués comme la SASU et l'OURL qui vont plus se diriger vers des banques vers euh, conto pour gérer toute leur flotte de cartes bleues et puis automatiser leurs notes de frais compagnie et fluidifier ben toute la paperasse qui te tombe sur la gueule quand tu essaye de, de créer ta boîte surtout en France. Donc Shine te propose une application couplée à une carte bancaire Mastercard qui va t'aider dans toutes tes démarches administratives sur le côté création mais aussi sur le côté gestion pour la génération des factures et des clients mais ça je vais y revenir dans un deuxième temps et puis surtout pour visualiser en fait toute la part que tu vas devoir mettre de côté pour tout ce qui est paiement de CFE, des charges de l'URSSAF et des choses comme ça de te renvoyer donc vers les magnifiques sites web administratifs qui ressemblent tu sais à des vieilles feuilles de soins que tu as à remplir euh, comme quand tu vas chez ces enfants et de médecins qui prennent ni la carte vitale et ni la carte bleue qu'on devrait grandement interdire en 2019. Donc Shine se présente comme une appli euh, banque pour les vraiment phobiques administratifs. Hein, C'est assumé et écrit directement sur le site web. Ça va t'aider donc sur la partie euh, création mais également donc sur la partie euh, gestion et croyez-moi la légendaire créer ta micro c'est trois clics sur internet bah, dans mon cas ça a été totalement faux je me suis fait bananer entre l'urssaf et la cci parce que personne ne sait traiter un youtubeur et que actuellement bah, pour l'insee je suis carrément un éditeur de journaux. Hein. Euh, voilà comment on est considéré en France quand on travaille sur internet ça vous en dit sur le développement informatique un petit peu du pays. Alors notez bien que tout se passe dans l'application vous n'avez rien disponible sur un site internet. Le scan des papiers, le justificatif de domicile et de ton statut de création d'entreprise tout ça, ça se prend en photo avec le smartphone en posant tes papiers directement sur la table et puis une fois validé tu vas recevoir ta petite carte euh, Mastercard. Tu vas avoir toutes les options dans l'application classique qui vont bien avec une carte bancaire moderne à savoir bloquer la carte, changer le code, euh, régler les plafonds, autoriser les retraits et les paiements en ligne ou encore gérer si tu veux activer ou désactiver le sans contact. Tu auras également un RIB IBAN pour faire des virements ou recevoir des paiements de tes clients. Et là où la carte fait donc la différence c'est que par exemple tu peux voir ici j'ai reçu 450 euros dans mon application et puis ça va me présenter en fait sur la petite jauge les alors pour moi aux alentours de 24% qui sont à mettre de côté pour payer mes charges au trimestre. A noter qu'on peut également séparer dans l'application un peu comme dans Uber la partie professionnelle ou personnelle même si je te déconseille fortement de mettre tes oeufs, euh, tous tes œufs dans le même panier parce que c'est très facile aujourd'hui d'avoir deux comptes bancaires différents et de rien payer mensuellement. Vous pouvez donc également gérer vos clients et vos créations de factures directement dans l'application en quelques clics. Donc ça, ça conviendra bien évidemment pas à une grosse boîte qui fait euh, 10 clients par jour. Mais pour un micro entrepreneur qui débute et qui fait que quelques factures par mois, bah, c'est un très bon moyen de s'initier, de respecter la loi et d'être sûr de faire euh, une facture correcte et de pas passer par un vieil Excel ou un Google Sheets pour essayer de faire une facture avec un vieux template pas à jour. Donc c'était gratos jusqu'à janvier 2019. Maintenant, ça vous coûte euh, 4,90 euros par mois euh, pour euh, une micro-entreprise et 7,90 pour les statuts supérieurs SASU, ERL et compagnie. J'ai même pas de lien d'affilié à vous mettre en commentaire. Je ne suis pas du tout commandité par la marque pour vous faire cette pub. Moi, vous voyez personnellement pour gérer mes clients et ma facturation, j'utilise un site web qui, est, qui a pas une interface de fou, mais qui fait très bien le job. Qui s'appelle monae.fr. Donc l'interface est assez vilaine, mais bon, en cinq minutes, vous comprenez comment on fait un devis, comment on fait une facture, et puis où vous en êtes euh, niveau euh, chiffre d'affaires et charges. Abonne-toi et donne-moi ton avis en commentaire. Avec le pouce bleu qui va bien si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur les banques et cartes bleues qui déchirent sur le blog. C'était Langue de Geek. Ciao!